nous allons voir comment se passe la gestion des pages sur LibreOffice. Ici, nous avons une première page qui est en format portrait. Donc le format portrait, c'est lorsque le côté le plus long est sur le côté. Et cette page a un style. Ce style, c'est le style standard, que nous pouvons voir ici tout en bas. Si je souhaite avoir une page en paysage, a la page suivante, je vais dans « Insertion »,« Saut manuel » et je sélectionne « Paysage ». Ainsi, ma première page est en portrait et la deuxième en paysage. Si je veux modifier des données sur une page ou l'autre, je vais dans « Format »,« Page et je peux gérer tout un tas d'options. Le fait qu'elles sont en paysage, les marges, le format de page. Je peux lui rajouter un arrière-plan avec une couleur ou encore importer une image qui vient d'ailleurs et qui est stockée sur mon ordinateur. Nous pouvons rajouter des entêtes. Des pieds de page, des bordures, faire plusieurs colonnes sur une page, et gérer les notes de bas de page, qui se retrouveront tout en bas de la page, par exemple lorsque l'on explique la signification d'un mot. Pour montrer un exemple, nous allons prendre un en-tête. Si j'active l'en-tête, nous voyons qu'une petite zone vient d'apparaître ici. Si je rajoute une note ici même, lorsque je rajoute une page à la suite nous voyons qu'automatiquement, sur toutes les pages de type paysage, nous allons retrouver la même en tête. Alors que, si nous voyons en grand, rien n'a été rajouté sur la toute première page qui, elle, était de type standard. Ceci va permettre d'automatiser des mises en forme pour des rapports